Il est temps de vous montrer les cadeaux. C'est ce que vous attendez un peu. Donc, chers ultras, je vous propose d'aller sur Twitter. Vous allez voir un superbe boss, les gars. Un pack de périphériques complet à gagner composé d'un casque Astro 3 A40, un clavier 915 TKL, une souris G903 et un tapis. J'ai pas de Twitter. Vous avez pas de Twitter, les gars Y'a aucun problème. On va donc maintenant passer au giveaway Instagram chat. Bam On s'est pas foutu de votre gueule, les gars un écran à 300 balles, les gars. Le bon casque m'amène à 119 euros. Et une Xbox Xbox À 300 balles aussi. On est sur 700 euros de cadeau. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est pas mal. J'ai pas Insta. Y'a pas de problème, je ferme. C'est de la merde, t'as raison. Oubliez Twitter, oubliez Instagram. Chers Ultras, voici mon cadeau pour vous une petite tour monstrueuse à 2800 euros. Suivi d'un bon casque Mamène à 50, à 170 euros. Et du dernier clavier de chez Logitech à 230 euros. Il n'y a rien à retweeter. Il n'y a rien à faire avec celui-là. Je mettrai juste de la sublog, Je veux juste vous faire kiffer, les gars, avec celui-là. On a oublié d'annoncer un peu euh, certaines choses. Le tirage. Euh, de tout ceci aura lieu La soirée du 28 décembre Donc dans 6 dans jours Lors de la soirée des Awards On On en profitera pour faire le tirage d'absolument tout Et hey Dylan, Michael et Jordan Je vous vois déjà venir dans les commentaires Oh mais c'est où pour commencer Oh regarde le commentaire épinglé Regarde la description Tout y est pour participer Alors clique, abonne-toi Like et enjoy Tes cadeaux une laguna euh, Non, en tout, le, le prix de tous les cadeaux, ça coûte plus cher qu'une laguna. Euh miaou, miaou Yannou, yannou, yannou Allez, ça part, les gars. Les gars, c'est cette game. C'est pas caché là-dedans Appelle-moi Lucky Luke bitch. Pff. Call me Luke Luke. Tu veux pas arrêter de bouger genre deux secondes Non Mec tu t'es accroupi non Non Je mets la balle au niveau de non. la tête. Non Non Non Non Non Non Non Non Non snipers Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Pourquoi est-ce que t'es pas arrivé avant, toi, comme par hasard, là Tu sais qu'on dirait que je débute au jeu vidéo, c'est genre, je suis en mode... Mais non, je, je ne débute pas, j'ai une bonne expérience, c'est juste que c'est de la merde. En fait, je, je vais vous montrer quel genre de move je peux faire à ce mec. Là il m'a repéré tu vois, tranquille. Je vais lui faire Je vais lui faire, euh, je vais lui faire ce qu'on appelle le rapido presto. Et oh chou Il est pas si où je suis où, chien oh. oh tiens Un mec qui me backstab et un autre mec qui a atterrit pile sur moi. Oh mais dis donc Le hasard n'a donc pas de limite Oh. Oh. Bon chat Dans 3 minutes les cadeaux vont tomber Vous allez les voir avant moi par contre Vous ne verrez pas avant moi normalement celui qu'on va faire gagner sur, euh, sur Twitch Oh regardez les gars Ils ont ils sont des shit à chaque clic. Ils en font J'ai dit, on vient et tous les modos. Prend la direction du succès. On est fidèles et toujours en tort. On garde comme ça, on vise le sommet. Expose les stocks sur la danse que tu as, breach. Même les pires à cœur ont peur au jeu. Reste. Puis tes fais dans des tu Ça va être le chat Il y a trop de détails les gars Alors il y, y a des tweets, il y a des trucs Pour le Pour moment les, les, les cadeaux vous plaisent chat Actualisez votre Instagram, moi c'est bon les gars Si pour moi c'est bon, c'est bon pour vous Donc les gars je vous invite à, partie, à participer allègrement Je suis mort Prenez le, prenez le lien et retweetez à Max, participez au Max, euh, j'ai envie que le cadeau... Je viens de tuer le mec dans le camion, les gars. Stylé ce move. Mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de giveaway, donc je pense que la plupart des gens sont contents. Je tiens juste à vous dire que celui qu'il y a sur Instagram et Twitter, c'est un petit giveaway. Et celui sur Twitch, les gars, je vous l'annonce juste après. régale ah les gars c'est vous qui me régalez hein. sit down Bah no way. No way. Oh ouais, ça c'est de la flèche les gars que j'ai mis. Hein. Mais non, ah si si les gars, si si Attends... Mais... Mais... j'aime dire que lui, là, lui... Vous allez dire que ce joueur-là, il n'a pas le script. Une thermite lui est passée à travers, deux balles lui sont passées à travers... Oh vraiment, ah oh, lui c'est le ah c'est le joueur que personne veut affronter quoi. C'est le lui c'est le mec que tout le monde déteste. On en parle que la thermite était collée. Alors ouais elle était collée mon frérot mais euh, mais il y avait un trophy Vous avez vu que là que le sniper est en train de tirer sur mon trophy maintenant Le mec est d'une sournoiserie c'est à toute épreuve hein. Merde. Le drone est à court de carburant, drone... Rad, Radez le pseudo de cet enfant de pute les gars. Ouais, Dégage. Il reste 3 remains les gars. Si je veux être tranquille, c'est pas dingue genre qu'il se. que le troisième gars ne lui tire pas une seule balle dessus. Sachant qu'il est de son côté, tu vois. Ok. Que je vous avais promis, les gars! Wouh ah, so easy, guys! So easy! Hey! Hey! GG! Non, non, I'm joking! Not GG! You suck, noob! Je leur ai dit GG. À la française.